Aujourd'hui, c'est de 15 formations de grande valeur qu'il s'agit. Et c'est Alexandre Dinomé qui va s'en charger. Les 15 formations en question sont offertes, bien entendu. Puis, elles vont concerner spécifiquement un outil. Avec cet outil, vous allez faire votre plus grand bond vers le succès. C'est terminé avec votre immobilisme. C'est terminé avec vos frustrations. Normalement, tout apprenti en webmarketing doit commencer par utiliser ce système avant d'acheter quoi que ce soit. C'est un énorme raccourci que vous offre cet outil pour aller beaucoup plus rapidement. L'outil en question s'appelle System.io Et les 15 formations qui vont vous l'expliquer gratuitement par Alexandre Dinomé sont les suivantes. 1. Présentation de l'outil tout en un système.io 2. Présentation des fonctionnalités de système.io 3. Comment paramétrer son compte système.io 4. Comment créer une page de capture système.io 5. Comment créer un tunnel de vente avec système.io 6. Comment créer une campagne automatique d'emailing avec System.io 7. Comment envoyer une newsletter avec System.io 8. Comment gérer les contacts et créer des tags avec System.io 9. Comment automatiser son business en ligne avec System.io 10. Comment utiliser la marketplace de System.io 11. Comment vendre une formation en ligne avec System.io 12. Comment promouvoir Système.io en affiliation et gagner de l'argent facilement 13. System.io 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14 sans carte bancaire 14. Une vidéo de plus de 2 heures pour vous expliquer tout le reste 15 avis système.io regardez cette vidéo avant de vous inscrire en plus de ça vous avez un cadeau il s'agit d'un template system.io offert bien entendu rien que ça vous trouverez d'ailleurs cette longue liste dans la description et le comble c'est que system.io est l'outil le plus complet du monde c'est aussi l'outil le plus simple d'utilisation et c'est l'outil le moins cher. Et c'est un outil qui est conçu en français et en anglais. Que dire de plus Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour visionner les 15 formations offertes en un clic. Vous pouvez aussi cliquer sur le deuxième lien pour découvrir comment Aurélien Amaker, son concepteur, est arrivé à l'imposer. Enfin, faites connaissance avec Alexandre Dinomé, cette star qui ne cesse de monter et qui vous offre ce trésor de formation incomparable. Ok, me diriez-vous, mais c'est quoi cet hashtag partage qui s'affiche ici tout est dit dans la description qui explique la vocation du support Hashtag Partage. Hashtag Partage collecte toutes les formations qui vous sont offertes par les mentors du web marketing pour les mettre bénévolement à votre disposition. Et maintenant, avant de partir à la conquête aux informations en or, je vous demande de, bien entendu, cliquer, commenter, partager et de vous inscrire et de vous abonner à ma chaîne à demain et merci